Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun, je suis Walter Bouvet, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Merci de vous être rejoints nombreux à cette occasion, à l'occasion des 30 ans de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. 30 ans en 1991, il y a une trentaine d'années, les promoteurs du web, vous me permettrez cette image, affirmaient que la révolution numérique serait sans précédent et allait tout bouleverser, tout changer. Et de fait, elle a changé toutes nos vies. Elle les a changés sur le plan social, culturel, économique, technique, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, les 30 ans de la Fondation. La révolution écologique, où en est-elle Comment avance-t-elle Quand est-ce qu'elle démarre, même pourrait-on dire de manière provocatrice, quand est-ce qu'elle démarre vraiment, en tout cas à la hauteur des enjeux On a le sentiment qu'elle est là, qu'elle n'est pas loin, et pourtant que le chemin reste encore immense à parcourir. Alors ce soir, pour euh, en parler, pour fêter ces 30 ans de la Fondation et entrer dans un nouveau cap, dans un nouveau chemin et ouvrir une nouvelle page également de la Fondation, nous allons recevoir dans un instant Nicolas Hulot, Alain Grandjean, mais également euh, nos invités, Amandine Le Breton de la Fondation qui nous parlera du Think Tank, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Caroline Mouille qui représentera le collectif pour un réveil écologique, les étudiants pour un réveil écologique, pour évoquer ce qu'il reste à faire et parler de ce projet de think tank de la Fondation. Voilà, merci de votre présence. Je vais appeler tout de suite Nicolas, Nicolas Hulot, à me rejoindre sur scène. Nicolas qui a fondé la FNH, qui se présente comme agitateur, c'est son métier à l'âge de 65 ans. Est-ce que Nicolas est là et est-ce que tu veux bien me rejoindre Le mot agitateur est peut-être un peu... Un peu excessif, mais comme il y a trois minutes de cela, Walter m'a demandé comment je, je te définis dans ta profession. En fait, c'est une question qui vient alors que j'ai 65 ans et 30 ans de fondation derrière moi. Et je suis incapable de qualifier qu'elle a été véritablement ma profession. Mais peut-être journaliste ou observateur, et c'est bien de cette observation qu'est qu né ce constat de notre vulnérabilité, de la vulnérabilité de notre écosystème et de la rapidité avec laquelle nous étions en train de rompre les grands, les grands équilibres. Oui. Alors Nicolas, merci. Tu, ça fait quoi d'avoir 30 ans ben, Très sincèrement, 30 ans, c'est une vie. Hein. Donc parfois, ça, comment dire, ça relativise quand même l'énergie des pensées, le temps des pensées. Parfois, le bonheur rencontré parce que quand on s'engage... Ça fait converger sur votre route des femmes et des hommes que vous n'auriez jamais rencontrés. Ça fait converger le plus beau de l'humanité. Mais 30 ans, une vie, pour tenter d'apporter sa contribution après d'autres, avec d'autres, à faire en sorte que nous n'assistions pas en spectateurs surinformés à la gestation d'une tragédie programmée par nos soins, on se dit pourquoi autant d'énergie pour nous empêcher de scier la branche sur laquelle on est. Mais... Ça, c'est les jours sombres. Et en même temps, il faut bien s'accommoder du fait que la mutation, la métamorphose, la transformation, la transition, peu importe le vocabulaire, elle ne se décrète pas comme ça euh, euh, au doigt mouillé. Elle doit, comment dire, se sentir incontournable. Et il faut qu'on crée, et c'est, je pense, que nous avons réussi à faire, je l'espère, en 30 ans, les conditions euh, que cette mutation elle est forcément bénéfique pour nous, c'est-à-dire, globalement, nous avons participé à la prise de conscience de l'urgence écologique. Nous n'avons pas, d'une manière très démonstratrice encore, réussi à traduire dans les faits et dans les actes la traduction de cette prise de conscience. Mais on a fait la première étape, disons, pour employer une expression, nous avons sorti l'enjeu écologique de son ghetto, et nous avons, je pense, dans l'ADN de la Fondation, et je remercie celles et ceux qui y ont contribué, j'ai souvent employé cette expression, mais créer des passerelles entre des mondes qui ne se parlaient pas, ou qui ne se parlaient que dans la confrontation, et je pense que ça, c'est une des vertus inestimables du travail de la Fondation, qui n'a jamais abordé ce sujet-là d'une manière ostracique. Alors, on a euh, effectivement, il y a, il y a tout ce que tu dis, ce sentiment parfois, et que tu as longuement euh, évoqué, commenté publiquement, même euh, en quittant le ministère euh, il y a quelques mois, enfin presque un an et demi euh, désormais, euh, le sentiment encore de quelque chose de bloqué, enfin, qui, qui nécessite d'être, euh, euh, qu'on qu desserre l'étreinte et qu'on qu redonne ce, ce potentiel de révélation de cette révolution. Euh, écologique. comment on fait pour, pour débloquer dans les années qui viennent et comment la Fondation peut-elle faire pour donner cette nouvelle empreinte bon, Très rapidement, d'abord il faut qu'on donne envie. Saint-Augustin disait « la peur de perdre ce que l'on a nous empêche d'atteindre ce que l'on voudrait ». Et c'est vrai qu'on a plutôt été pas mauvais les uns et les autres sur le constat de la crise écologique, peut-être moins efficace sur le, ce à quoi pourrait ressembler le fameux « Nouveau monde ». Mais au-delà de cela, on ne va pas non plus prendre toutes les responsabilités sur nos épaules parce que quelque part, on ne peut pas combler tous les vides et toutes les vertus. Je pense que déjà sur l'alerte, sur le constat et sur les pistes et sur les objectifs, et notamment le nouveau modèle énergétique, le nouveau modèle agricole, le nouveau modèle économique, je crois que nous avons participé à établir ces objectifs. Maintenant, la question fondamentale sur laquelle je pense que nous devons ensemble travailler, c'est pourquoi nous avons tant de mal... À opérer une mutation qui s'imposera de gré ou de force, mais elle s'imposera soit dans un, une certaine sérénité, en tout cas bienveillante, soit d'une manière, me semble-t-il, brutale. Et la question, donc, du comment. Comment on réalise nos objectifs et, et je pense à un sujet majeur qu'on a tendance parfois à mettre de côté, parce que j'ai pu observer de l'intérieur ou de l'extérieur que l'on se débarrasse d'une problématique en se fixant des objectifs pour la résoudre, mais en s'en so, tenant là. C'est-à-dire en ne se donnant pas les moyens euh, économiques, financiers, normatifs, législatifs, mais surtout les modalités pour y parvenir. Par définition, une mutation, dans une première lecture, il y a des gens affectés, pénalisés par cette mutation et des gens qui vont en profiter. Et si on n'identifie pas préalablement ceux qui vont être affectés et qu'on ne les accompagne pas, donc il n'y a pas encore une fois une, une, une, des modalités pour accompagner cette mutation et faire en sorte que personne n'en souffre on n'y arrivera pas. donc pour organiser une mutation aussi profonde que celle que la crise écologique nous impose c'est une mutation d'un modèle de société, d'un modèle économique il faut trois principes un principe de prévisibilité se fixer des objectifs en fonction de la difficulté du secteur ça peut être trois ans, cinq ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Un principe d'irréversibilité c'est à dire si, la contrainte est aléatoire, s'il y a le moindre doute qu'on va revenir sur cet objectif-là, il n'y a pas la créativité dont nous avons besoin. Et le troisième principe qui fait tant des fois un principe de progressivité, bien entendu, de progressivité pour encore une fois faire en sorte que les choses se fassent le plus euh, euh, euh, aisément possible, donc identifier, accompagner, mettre les financements, mettre les moyens. Mais le faire, pour employer une, une expression courante, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, parce que de toute façon, sur le moyen terme et le long terme, y compris purement sur le plan purement économique, nous serons gagnants quand nous aurons évité toutes les externalités négatives, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient économiques. Et juste sur cette question, Nicolas, avant de recevoir Alain, est-ce que tu as le sentiment que cette compréhension du fait que nous serons gagnants, euh, a aujourd'hui touché parmi les décideurs euh, une majorité ou qu'il reste encore beaucoup à faire pour euh, avoir cette compréhension là Il y a encore l'espace d'un doute pour certains qu'on a le choix de faire ou de ne pas faire, qu'on a le choix de faire un petit peu euh, ou, ou, mais, mais ouais, le doute que tout cela se fera euh, de manière cosmétique ou, ou à la marche la, la le, le, le grand malentendu, enfin le grand quiproquo, parce que ce n'est pas toujours une question de mauvaise foi, il y a évidemment toujours un carré de résistants, euh, de, de, non, non seulement de sceptiques, mais qui veulent profiter du système jusqu'à la lit. Non, le grand, le, le, le grand malentendu, c'est la, la conscience de l'urgence. Pour certains, c'est un sujet important, mais parmi d'autres. Pour nous, c'est le sujet qui conditionne tous les autres. Et la question de l'urgence que la science ne cesse de nous rappeler, parce que ce n'est pas une question comme ça de pure intuition, c'est que la science nous rappelle que les dix ans que nous avons devant nous, donc dans lesquels la Fondation, je l'espère, va trouver sa raison d'être, ils sont déterminants. Voilà. C est, c est, c est, c est, nous rentrons dans une décennie qui est critique. Et cette perception-là, selon la manière dont on l'a vécue, moi je l'ai vue sur le, le, le terrain, je peux au moins revendiquer cela, et n'est pas perçu au fond de ses tripes de la même manière par tous les interlocuteurs. Merci Nicolas. On va, on va demander à Alain, Alain Grandjean, de, de nous rejoindre sur scène. Alain qui est donc économiste, qui a cofondé le cabinet Carbone 4, qui est un fidèle de la fondation également, qu'il préside maintenant. Bonsoir Alain. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Walter, bonsoir Nicolas. Alors euh, Alain, pour euh, ouvrir cette euh, nouvelle page, ce nouveau temps de, de la Fondation, le, vous avez décidé, et tu en as été euh, l'artisan, de, de monter, de lancer ce think tank euh, de, de la transition. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient Alors, On sait qu'il y a eu le pacte écologique, euh, notamment dans les années passées, qui a, qui a fait son œuvre. Mais d'où est-ce que ça vient Quelle est la vision Et comment est-ce que tu vois les choses pour cette, cette nouvelle initiative de la Fondation Alors, le, le think-tank, c'est un élément de plus, hein, c'est un, une, une fèche de plus à l'arc de la, de la Fondation, ça ne remet pas en cause l'existant. Euh, je pense qu'il y a deux grands éléments qui, qui, qui, qui, qui sont en, en, à la source de cette création, c'est d'une part, euh, le, le, le, le moment est venu, c'est-à-dire qu'on est dans un temps très, très contraint quand Nicolas a dit, il reste une dé... la décennie qui vient est critique, c'est tout à fait évident pour tout, tous les observateurs des questions climatiques, mais plus généralement dans l'ensemble des questions écologiques. Donc, on a une présidentielle dans quelques temps. Et à nouveau, si on veut que le quinquennat soit un quinquennat qui prenne au sérieux et dans l'ensemble de, de ces éléments de considération de la transition écologique, il faut s'y préparer en amont. Bon, ça, on le sait bien. Euh, donc ça, il y a un élément d'opportunité. Il y a un deuxième point, c'est que la Fondation, effectivement, depuis euh, le pacte écologique, euh, s'insère dans les, dans les discussions, euh, dans ce qu'on appelle le lobbying, en fait, hein, le plaidoyer d'intérêt général. Mais l'expérience montre que ce plaidoyer d'intérêt général est, est, est mal, malheureusement très souvent dépendant de l'actualité. Et contrairement à ce que les uns et les autres peuvent croire, euh, euh, demande une énergie absolument considérable. Il y a quelque chose de... de, de de dur hein, à, à gagner une bataille comme celle qui a été gagnée sur les néo-nicotinoïdes et puis après de s'apercevoir que pof, quelques années après, on revient en arrière. Euh, donc l'idée du think tank, c'est de prendre un peu de recul, euh, c'est pas d'arrêter les activités de la vie, on va on va continuer, mais prendre un tout petit peu de recul et euh, d'identifier euh, des angles morts, des sujets qui n'ont pas été euh, suffisamment construits, élaborés. Ça fait très longtemps que Nicolas parle de de passerelle il a raison le think tank est apolitique on n'est pas là dans un esprit partisan on n'est pas là pour porter les valises euh, d'un candidat c'est extrêmement clair on est là pour continuer à faire euh, travailler ensemble ceux et celles qui sont de bonne volonté on l'a dit aussi on n'est pas là pour euh, batailler contre euh, des, des, des résistants euh, définitifs et euh, si je prends l'exemple de deux de, de, de sujets parmi d'autres hein, parce qu'on dé, détaillera d'autres sujets tout à l'heure mais la question de l'emploi et de la contribution de l'écologie au bien-être social et à celui de chacun. Bon. On, a, on, a, on a tout entendu, ils sont contraire. On a entendu des gens nous dire que l'écologie, tuait l'emploi. On a entendu la croissance verte, c'est un truc formidable, ça va créer du boulot pour tout le monde. Bon. Tout ça, c'est des postures, c'est des, des mantras. Le, le, le sujet de l'emploi, si on prend par exemple euh, l'industrie automobile ou si on prend l'industrie nucléaire, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui, sont, qui se sentent menacés. Euh, il y a des opportunités, bien sûr. Il y a tout un tas de, de, de choses qui arrivent sur la table. Le but, là, c'est de, de construire un diagnostic un peu sérieux et de faire des propositions euh, en travaillant ensemble avec ceux qui ont une ouverture, une compétence et une... Une sensibilité très forte sur les questions sociales et les emplois et puis ceux qui, qui comprennent qu'on ne peut pas éternellement sauvegarder les emplois du passé. Je vais prendre un deuxième exemple si tu me permets Walter. Oui. Sur les questions budgétaires, je, on s'intéresse à la Fondation depuis très longtemps euh, sur le fait que les règles budgétaires qui sont euh, présentées comme étant euh, issues et imposées par, euh, par l'Europe, euh, mais, mais on, on travaille sur le fait que ces règles-là n'intègrent pas assez bien dès, dès l'entrée de jeu, dès l'entrée de leur prise en considération. Euh, nos questions écologiques, ce qui fait qu'on a un raisonnement un peu comptable, euh, à falloir euh, limiter les déficits, limiter les dettes, mais sans, sans se soucier suffisamment à notre goût euh, du contenu des dépenses publiques euh, qui sont des éléments très importants à prendre en considération. Je, je reste très persuadé, et je ne suis pas le seul, euh, que ça, c'est des enjeux majeurs de la transition et qui sont pas si bien explorés pour des raisons évidentes. Hein, euh, euh, chacun d'entre nous a peu de temps à consacrer à des sujets dont il n'est pas le spécialiste, donc on a des silos de spécialité, et nous l'intention avec le think tank c'est de, de faire se parler euh, les uns et les autres sur des sujets d'intérêt commun, mais on est la fondation Nicolas Hulot, donc forcément notre prisme il est de mettre, euh, si Nicolas me permet, l'église au centre du village, de remettre ces sujets-là euh, en majeur sans, sans nier les autres. Donc euh, si je te suis bien, interdisciplinarité, euh, caractère fédérateur Appartisans, notamment dans un contexte politique qui va devenir de plus en plus brûlant avec les échéances, et puis changer le logiciel et le logiciel et avec de l'ambition, quoi. Une forme de, est-ce qu'on peut appeler ça de la radicalité Alors, on n'a pas de radicalité. C'est l'esprit de la fondation depuis longtemps sur la forme et sur la relation aux autres. Moi, ni Nicolas, ni moi, ni personne à la fondation n'a envie de. D'aller oui. à la baston. Je parlais de, de, de radicalité au sens racinaire du terme. J'entends bien, c'est pour ça que je, je, je dis ouais. que ça n'est pas pour dire ce que c'est. En revanche, il faut être ferme. Il y a des choses avec lesquelles on négocie pas. D'ailleurs, la nature ne, ne nous demande pas notre avis. Pour être extrêmement franc, le changement climatique, il, il se fout un peu de nos débats intellectuels. Hein. Lui, il, lui, il est là. Euh, L'autre manière d'exprimer les choses, enfin, ou le complément d'information, c'est qu'on va faire des propositions. J'ai parlé d'éléments de réflexion, de diagnostic, de, de compréhension, d'interdisciplinarité, de, mais le but du jeu, c'est quand même euh, de faire des propositions qui vont être assez fortes, euh, parce qu'on est tous convaincus les uns et les autres qu'il va falloir changer assez fortement les règles du jeu économique et politique et démocratique, et, et donc il va falloir faire des propositions euh, disruptives. Sinon, euh, je, je pense qu'on ne va pas euh, changer quoi que ce soit. Ok. Nicolas, tu veux compléter oui, sur, le, sur le mot radical, je, on, on peut porter euh, des mesures, des, des objectifs, des propositions, des méthodes qui le sont, parce que chacun, sauf à entretenir une sorte de mystification, comprend bien que nous sommes dans une situation aux conséquences d'ores et déjà radicale et que nous ne sortirons pas euh, par des outils cosmétiques de, de, de cette situation-là. Mais euh, cette radicalité, pour l'atteindre, pour atteindre ces objectifs-là, Effectivement, à nous de faire en sorte que le, le chemin soit recevable et, et c'est pour cela qu'il que faut, que, par définition, une transition, euh, ça se planifie, non pas au mauvais, sens, au mauvais sens du terme. Et puis il faut créer les conditions pour que cette transition soit socialement acceptable. Nous avons déjà, je pense, bien anticipé dans l'alliance que nous avons créée et nous en créerons d'autres avec le pacte du pouvoir de vivre pour rendre indissociable l'enjeu social, économique et euh, écologique, et notamment quand euh, Alain disait que nous allons travailler, parce que c'est peut-être un des angles morts, sur les emplois de demain dans tous les secteurs, parce qu'il y aura évidemment création de nouveaux emplois, destruction probablement d'autres, mais il faut faire en sorte qu'à terme, évidemment, le solde soit le plus neutre possible. Ok, donc merci beaucoup euh, à tous les deux. Je précise qu'évidemment, on va, on va vous retrouver un peu plus tard et on va tenir l'horaire annoncé pour chacune et chacun donc on essaie de tenir globalement en, en une heure et pour l'instant on est bien euh, je vais euh, dans un instant accueillir amandine le breton donc je remercie Nicolas et Alain et vous pouvez euh, céder la place alors d'abord un petit jingle et donc je m'efface et puis ensuite on retrouve amandine pour parler justement des moyens mis en œuvre Bonsoir Amandine. Bonsoir Walter, bonsoir Amandine, à tous et à tous. Amandine Le Breton, tu es directrice plaidoyer et prospective de la Fondation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton travail à la Fondation Alors c'est une, une trois missions de la Fondation qui existe depuis euh, au moins 2006. Donc c'est à la fois construire les propositions de politique publique pour euh, mettre en place la transition écologique et sociale et puis les porter auprès des décideurs politiques et économiques. Donc c'est une équipe aujourd'hui de, de six personnes à la Fondation. Ok, euh, on parlait à l'instant d'angle mort de la transition et donc de ce think tank qui est là pour reprendre la main, essayer d'impulser euh, tout en prenant un peu de hauteur le, le, le débat public et de l'alimenter. Euh, L'idée de cette séquence avec toi, c'était de euh, bah, tout simplement que tu nous expliques comment vous euh, voyez le fonctionnement et les, les, les moyens euh, de ce nouvel outil. Je te laisse euh, la parole pour lancer. Merci beaucoup. La présentation. La première, merci. Oui, donc Alain et Nicolas l'ont précisé tout à l'heure, notre objectif avec cette nouvelle ambition du think tank, c'est de créer justement les conditions d'un quinquennat de transformation sociale et écologique, puisqu'en fait, justement, ces conditions aujourd'hui pour accélérer cette transition ne sont pas réunies, ni les, ni, ni les conditions politiques, ni les conditions de, de travail sur le fond, puisqu'il y a des sujets, des, des, des sujets enlisés, des sujets délaissés, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, ni des conditions de dialogue, euh, on le voit aujourd'hui, on a une société qui a plutôt tendance à se polariser, euh, voilà, à se crisper autour de sujets de tension. Euh, et enfin, la condition pour nous essentielle à cette transition écologique, c'est l'acceptabilité, Nicolas et Alain en ont parlé tout à l'heure, euh, non pas pour, euh, pour euh, voilà, juste accepter ou pas la transition, mais pour que réellement, elle bénéficie à chacune et chacun et qu'elle améliore le, chaque, le, le quotidien de, de chacun. Donc, con, concrètement, euh, le Think Tank, c'est un nouvel espace hein, pour euh, donc, penser et surmonter les angles morts de la transition. Je parlais tout à l'heure de sujets enlisés, de sujets délaissés. Alain a évoqué la question de l'emploi, il a évoqué la question des règles budgétaires européennes. Euh, et c'est clairement euh, un métier, ou en tout cas une, une mission à la Fondation qu'on va dédier aux politiques publiques. Euh, chacun a un rôle, chacun a une responsabilité, mais les politiques publiques en ont une particulière malgré tout, euh, et c'est vraiment notre souhait de, de centrer notre travail sur ces politiques. Donc c'est un programme de travail qu'on place évidemment sur le long terme, mais euh, le quinquennat qui se décide, dessine 2022-2027, est évidemment un moment important, puisqu'on n'a pas 30 ans encore pour faire cette transition écologique et sociale, et donc on veut travailler à faire en sorte que ce quinquennat puisse être à la fois fédérateur sur les sujets, les sujets de transition, mais aussi évidemment transformatif, et c'est pour cette raison qu'on va vraiment travailler sur des feuilles de route concrètes qui permettent de répondre à la question qui est centrale, Nicolas et Alain l'ont dit, qui n'est plus, plus tant sur le quoi, mais sur le comment, et aussi sur le avec qui. Puisqu'en effet, la troisième particularité de cette nouvelle ambition, c'est vraiment la question du, des ponts et des passerelles qu'on souhaite construire avec un certain nombre d'acteurs de la société, euh, puisque l'idée, c'est pas juste de proposer, mais c'est aussi d'essayer de co-construire, de co-porter, de, de, de mettre en fait au dialogue un certain nombre de propositions et de, et de feuilles de route. Euh, donc en fait, euh, on souhaite aussi euh, vraiment partir des préoccupations légitimes des citoyens pour, à, à, pour faire tomber les blocages au quotidien, les inquiétudes, les risques réels ou perçus, et en tout cas essayer d'apporter un certain nombre d'éléments, euh, encore une fois, pour les politiques publiques. Euh, cinq fils rouges euh, sont particulièrement euh, voilà, importants pour la Fondation, en tout cas sur ces premiers mois. Donc évidemment, euh, on travaille sur les transitions agricoles, énergétiques, euh, des transitions en termes de transport. Euh, mais ce qui est important aussi, c'est de prendre les choses de manière transversale. Et ces fils rouges que vous avez à gauche de l'écran, euh, c'est vraiment des entrées sur lesquelles on va particulièrement mettre de l'énergie dans les prochains mois et sur cette année. Donc d'une part l'emploi, Alain l'a détaillé tout à l'heure, euh, Donc c'est vraiment transformer les secteurs tout en protégeant les parcours individuels, cette double entrée essentielle entre le macro et, et le micro, quelque part le quotidien de chacune et chacun. Le deuxième axe structurant, c'est clairement le financement de la transition écologique, qui est un axe sur lequel travaille beaucoup la Fondation depuis plusieurs années. Le troisième, c'est les questions de diplomatie verte, puisqu'évidemment on n'est pas dans un on n'est pas isolé et le changement climatique touche toute la planète, et donc cette question qui revient de comment faire effet d'entraînement, nous en France, ou nous en Europe, c'est un sujet essentiel, et ça passe par les questions diplomatiques. Euh, il y a la réforme du cadre économique européen, comme l'a évoqué Alain tout à l'heure pour les raisons qu'il a expliquées. Et puis enfin, la place de l'entreprise, donc euh, quelle entreprise finalement au XXIe siècle, c'est un axe qu'on voudrait commencer à travailler à partir de 2021 euh, pour euh, voilà, interroger la, la question de l'entreprise au défi de, de la sobriété. Très bien. Et donc, dans le calendrier que, que tu nous proposes, enfin que la Fondation propose, avec une première étape euh, dès aujourd'hui, pour euh, marquer, euh, marquer l'intention d'emblée sur les pesticides Oui, tout à fait. On a voulu coupler justement cette... Euh cette nouvelle ambition avec un rapport donc, qui va être publié dès demain, on vient de faire la conférence de presse cet après-midi, euh, c'est un rapport sur les financements publics et privés des pesticides. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous donner les grandes, les, grandes, les grandes données, les grands enseignements de cette étude, mais comme vous le voyez ici, sur les six premiers mois de l'année 2021, l'objectif c'est vraiment d'aborder déjà un certain nombre en fait, de problématiques de ces fameux angles morts ou sujets enlisés, euh, puisque dès le mois de mars, on travaillera sur... Euh, euh, les questions de mondialisation et de clauses miroir avec l'Institut Veblen et, et Interbev, ce qui peut illustrer aussi ce qu'on appelle les, les nouvelles alliances, c'est-à-dire essayer de construire des ponts et des passerelles avec les acteurs qui feront la transition demain. Interbev, on peut préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est l'interprofession de la filière viande en France, donc euh, qui va des producteurs jusqu'aux transformateurs distributeurs euh, de viande bovine euh, et qui ont une problématique évidemment au sein de la mondialisation puisqu'ils sont soumis à à une concurrence déloyale aujourd'hui en Europe et de la, même manière, de la même manière sur les pesticides. Donc on va faire un rapport en fait, pour illustrer comment justement, quels outils mettre en place pour éviter en fait, qu'on importe des produits, enfin, des denrées produites avec des substances interdites en Europe. Euh, on va avoir toute une série de contributions sur justement les réformes, la réforme du cadre économique européen euh, au printemps. Euh, et puis ensuite, on va sortir un rapport euh, qu'on travaille depuis plus d'un an maintenant sur justement l'avenir du secteur automobile pour conjuguer encore une fois les objectifs écologiques et l'emploi. Et c'est un rapport qu'on travaille actuellement avec la CFDT et euh, europe Light Climate Foundation qui nous appuie euh, dans ce travail. Et donc, on aimerait publier ce, ce travail euh, en mai. On a un autre rapport également prévu en juin sur le coût du nucléaire, mais vous le voyez, c'est une illustration, évidemment il y a d'autres publications qui vont paraître, mais, mais ça vous donne une idée finalement des angles qu'on souhaite aborder et de, et de leur transversalité aussi sur les problématiques de transition écologique et de, et de justice sociale. Ok, et des temps de, je vois le colloque, des temps aussi de, de, de mise en commun, de mise au débat, vous oui, oui, oui, tout à fait, j'y reviendrai tout à l'heure. D'une part, on, on souhaite... En effet, pr euh, présenter l'ensemble de ces études à l'occasion de webinaires qu'on appelle les talks du think tank, et puis organiser un événement qu'on est en train de construire plutôt ce second semestre euh, pour partager ces réflexions, partager ces perspectives, et encore une fois les mettre au dialogue puisque c'est vraiment l'esprit du think tank. Ok. Je voulais juste euh, vous faire en primeur euh, un petit focus sur l'étude sur les pesticides justement dont je vous parlais tout à l'heure sur les financements publics et privés pour vous donner les quelques grandes informations. Vous aurez évidemment l'ensemble des éléments. Euh, notamment dans la newsletter du think tank. Mais la fondation est partie d'un constat qui est que la France, justement, ambitionne de réduire l'usage des pesticides de moitié à l'horizon 2025. Et pourtant, on, augmente, on observe une augmentation de 25% en 10 ans. Et ça, c'est typiquement un sujet enlisé. C'est-à-dire qu'on a une politique publique qui donne un objectif ambitieux qu'attend la société. Et pour autant, et c'est ce que montre l'étude, c'est qu'elles n'ont pas absolument pas donné les moyens aux acteurs, et notamment aux agriculteurs, de mettre en place et d'atteindre cet objectif. Puisque dans les résultats clés de cette étude, on observe d'une part que donc 23,2 milliards d'euros de fonds publics sont perçus annuellement par les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation. Et sur ces 23,2 milliards d'euros, seuls 11% ont une intention de réduction des pesticides, et seul moins de 1% a un effet avéré sur la réduction des pesticides. Donc on voit l'énorme gap entre des objectifs à signer, une vision, une, une, une, voilà, un horizon qu'on peut donner à un certain nombre d'acteurs économiques, et finalement les moyens et les politiques publiques mises en face pour, pour les atteindre. Juste pour bien comprendre, Amandine, ça signifie que 89% des fonds alloués, de manière intentionnelle ou non intentionnelle, contribuent à minima un statu quo, c'est ça C'est ça, c'est ça. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est que par ailleurs, il y a toujours le l'intention des aides, l'intention des, des politiques publiques, et puis ce qu'elles permettent vraiment de réussir à faire. C'est pour ça que les deux chiffres, mmh. les 11% et du 1%, sont intéressants aussi pour montrer vraiment aussi l'efficacité des politiques publiques. Okay. Et un petit focus sur les financements privés qu'on a pu aussi analyser, donc ils s'élèvent à 19,5 milliards d'euros par an, et eux maintiennent un statu quo, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont quelque part passifs face à des objectifs de politique publique qui les concernent pourtant. Et donc, dans ce rapport, on trouve, vous trouverez euh, donc, une feuille de route, puisque c'est bien l'objectif du Think Tank, euh, qui s'articule autour de trois objectifs prioritaires, euh, qui est, selon nous, une ligne de conduite, finalement, pour les taux, politiques publiques, qui est d'accompagner et de responsabiliser les acteurs, et dans le cas du, euh, du secteur agricole, aussi, de renouveler, euh, de renouveler le secteur agricole, puisque vous savez peut-être que euh, dans six ans, 45% des agriculteurs partent à la retraite. Donc, il y a un enjeu aussi social extrêmement fort. Et donc, on présente deux outils, selon nous, majeurs pour, pour atteindre ces objectifs-là, que sont la déclinaison française de la PAC et puis la, une fiscalité euh, renouvelée, bonus malus. Mais vous découvrirez tout ça bientôt, euh, demain en tout cas. Oui, demain, puisque les, les, les annonces officielles et le, la publication du rapport, c'est à partir de demain matin, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Okay, je vais faire vite parce que je crois que. Voilà. Oui. Donc, vous voulez vous présenter quand même l'équipe justement qui. Euh, qui est mobilisé à la Fondation pour faire vivre le think-tank. Donc Finalement, ce sont vos interlocuteurs euh, au quotidien. Donc, évidemment, Alain, euh, qui est l'artisan de ce think-tank. Et puis, l'équipe euh, du plaidoyer prospective, euh, plaidoyer prospective, que vous voyez ici. Donc, euh, Kevin Puisieux qui a euh, œuvré pour mettre en, en place toute cette organisation autour du think-tank et qui, euh, qui le coordonne et l'anime. Donc, il y a un, un interlocuteur de choix pour vous. Euh, mais aussi euh, l'équipe... Euh, voilà, chacun est responsable et expert d'une thématique. Donc, vous voyez Marie Chéron, responsable mobilité, Caroline Faraldo, agriculture alimentation, Célia Gauthier, climat énergie, Samuel Leray, responsable commerce. Et l'idée, c'est évidemment de travailler sur cette base d'équipe, mais aussi de s'appuyer sur tout un réseau. Il y a d'une part les membres du conseil scientifique, mais aussi des experts associés qui nous accompagnent depuis plusieurs années à la fondation, des contributeurs, une communauté de volontaires que je remercie aussi ici. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir produire régulièrement, donc, euh, des, des, un certain nombre de publications qui sont de trois types que vous voyez ici. Euh, je vais revenir dessus. Voilà. Donc, c'est à la fois des rapports qui font des états des lieux et qui tracent des feuilles de route. Des contributions qui peuvent, sont issues d'un travail collectif et individuel euh, pour euh, creuser certains angles et euh, préciser certaines propositions. Et puis, enfin, des points de vue qui sont plus des formats tribunes plus courts. Ils sont associés à des sujets d'actualité de manière ponctuelle. Euh, et donc, ça, ce sera les donc, trois publications que vous verrez régulièrement euh, produites euh, par la Fondation. Et enfin, une newsletter régulière euh, dont vous recevrez la première le, le 10, donc après-demain. Très bien, Mondine. Merci pour ce tour d'horizon complet et, et dans les temps. Euh, je te remercie. On Merci. poursuit les échanges euh, juste après un petit... Euh, Nouveau jingle. Voilà, retour sur scène avec Laurent Berger. Bonsoir. Bonsoir. Et Caroline Mouy, bonsoir Caroline. Bonsoir Laurent. Je vais vous présenter, enfin je vais vous présenter un peu parce que vous allez compléter et vous le ferez bien mieux que moi. Euh, Laurent Berger, vous êtes secrétaire général de la CFDT, entre autres casquettes, et ici à ce titre. Euh, et Caroline, vous êtes, vous représentez les, les étudiants euh, qui ont lancé donc, euh, est-ce qu'on dit est collectif d'ailleurs, euh, pour euh, un réveil écologique, c'est ça? C'est exactement ça, on dit collectif pour un écologique. Et vous êtes par ailleurs euh, étudiante en ingénieur agro, c'est ça Exactement. Bien, merci euh, d'être avec nous. Je vais commencer par euh, quelques, quelques questions pardon, avec euh, Laurent Berger. Peut-être une petite euh, réaction à ce qui a été présenté euh, par euh, Alain, par Nicolas, puis par, euh, par Mandine. Première réaction, puis ensuite on va, on va pouvoir euh, discuter aux, aux, autour des enjeux pardon, de la CFDT par rapport aussi donc, de, la, de la fondation. Laurent Berger. Bah, le, la première réaction, c'est d'abord euh, bon anniversaire, euh, mais la deuxième, c'est euh, surtout, euh, on a besoin de ça. On a besoin, euh, je crois, euh, Nicolas l'a très bien dit, mieux que je ne le dirais, euh, on a besoin de passer de, du premier match euh, gagné d'une certaine manière sur la prise de conscience, euh, au, à, on a besoin maintenant de passer au match euh, qui gagne euh, la mise en œuvre concrète euh, d'une ambition radicale. Euh, euh, à hauteur de femmes et d'hommes, je crois que c'est ça qu'il nous faut en fait. Il faut une ambition radicale, je ne vais pas rentrer dans le débat de tout à l'heure, mais une ambition radicale en termes de transformation écologique et sociale. Et il faut que ces politiques se fassent à hauteur de femmes et d'hommes, on ne fera pas 100. Euh, on va en reparler. C'est ça qui est, dont il est question. Ok, Caroline, une réaction Ouais, ravi de découvrir, découvrir cette initiative et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous, qui nous parlent réellement en tant qu'étudiants, notamment les questions de, de sobriété qu'on qu porte beaucoup avec le collectif. Donc, on sera ravis d'en discuter. Très bien. Alors, euh, Laurent Berger, une première question. Euh, on a des échéances électorales assez, assez claires, euh, on a un cadre autour de, de, de la loi climat, on voit ce qu'il y a, on voit ce, ce qui manque partie de là, euh, et vu les échéances qui viennent, à votre avis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour une transition écologique et sociale qui soit ambitieuse Qu'est-ce qu qui nous manque encore bah, Moi, je crois que ce qui nous manque, c'est justement euh, de travailler, de, de, de donner un horizon extrêmement clair et pas donner le sentiment que ça passe après tout le reste, pas donner le sentiment que la question euh, euh, écologique passe après la question économique, de la même manière que la question sociale, on se bat pour ça quand on est syndicaliste, elle ne passe pas derrière la question de l'ambition économique. Bah, montrer qu'on on porte une vraie, un, un vrai projet de transformation et qu'on porte des propositions qui intègrent les tensions normales que cette transformation va engendrer. Quand je dis tension, ce n'est pas un mot négatif dans, dans ma bouche. Ça veut dire que si on ne fait pas les choses à hauteur de femmes et d'hommes en termes d'acceptabilité de cette transition et de prévention des blocages, parce que des blocages, il y en a dans toute transformation, ça, ça ne passera pas. Quoi. Et donc, euh, il ne faut pas voir euh, euh, les salariés, leur entreprise, euh, comme étant euh, finalement une anecdote. Et, euh, dans, dans, dans ce projet de transformation, il faut, il faut les entraîner. Et donc, on doit, entraîner, on doit assurer aux travailleurs euh, impactés des perspectives euh, qui que vont impliquer... Euh, ces transformations, et c'est ça, ça dont il est question maintenant. Je crois que la prise de conscience, elle a eu lieu, mais euh, on n'a pas encore euh, ni l'investissement massif, ça c'est sûr, dans la transition écologique, ni d'ailleurs dans la justice sociale, mais on n'a pas encore euh, suffisamment intégré que ça, ça fallait que ça se fasse avec les femmes et les hommes, et pas euh, euh, à côté d'eux. Mmh. Alors justement, vous parlez d'être... Euh à hauteur de, de femmes et d'hommes, à hauteur d'humains. J'ai une question peut-être un peu plus micro. Si on rebondit sur l'exemple évoqué par Alain tout à l'heure du secteur automobile, dont on a vu d'ailleurs qu'il sera un sujet du, du think tank, on peut bien comprendre tous les enjeux qui, qui traversent ce secteur à l'aune de cette transition. Alors, selon vous, qu'est-ce qui ferait euh, que euh, dans cinq ans, euh, D'ici, dans, dans ce secteur, on est malheureusement échoué à la transition. Je ne dis, je dis pas ça pour dire que ça va arriver, mais pour qu'on identifie bien euh, de quoi il est question. Ah, ce qui ferait qu'on qu échouerait, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, ce euh, serait qu'on montre du doigt euh, les travailleurs euh, de ces secteurs qui constituent des dangers écologiques. Euh, ce dont il est question, si on prend l'automobile, c'est la question des usages, de ce qu'on fait du produit euh, et pas du fait que ces salariés travaillent sur des chaînes de production euh, euh, automobiles. Et donc, euh, si on veut euh, euh, faire évoluer notre façon de, de, de nous déplacer, si on veut euh, créer des véhicules moins polluants, on le fera avec l'intelligence euh, de ces salariés, avec l'expertise des salariés et pas contre eux. Euh, et donc, ils font partie de la solution. Ils ne sont pas simplement une conséquence à gérer, ils font partie de, de la solution. C'est très important, je crois, quand on parle de l'automobile, on sait combien il y a des de, de milliers, des centaines de milliers de travailleurs impactés. Et donc, il faut prévoir pour eux des perspectives d'avenir, assurer les transitions professionnelles grâce à des formations, voir comment on peut évoluer d'un métier, métier à l'autre. Et, et l'étude qu'on mène ensemble, FNH et CFDT, je crois que c'est finalement ce qu'il faut faire à peu près sur tous les secteurs. C'est-à-dire qu'il euh, faut se positionner, réfléchir, rentrer dans le dur, comme on dit dans, dans le pacte du pouvoir de vivre. On, on appelle ça rentrer dans le dur, c'est-à-dire on a des organisations écologiques, on a des organisations syndicales, on a des organisations de lutte contre la pauvreté. Eh bien, rentrer dans le dur, c'est voir comment nos ambitions respectives et, et souvent communes, eh bien, elles se vivent au réel. Elles peuvent se vivre au réel pour les gens impactés. Et je crois que dans l'automobile, c'est euh, c'est c'est on, on peut faire cette transformation. Parce que les salariés sont des salariés extrêmement euh, compétents, qualifiés et qui peuvent être utilisés, euh, euh, au bon sens du terme, utilisés dans de nombreux autres secteurs. Donc, euh, ce qui ferait qu'on échouerait, c'est si on voulait faire sans eux et si on, euh, on, on avait une logique aussi qui était simplement de filière et pas de territoire. Moi, je crois beaucoup que le territoire est une partie des solutions demain. On a connu des des secteurs qui ont muté hein, au niveau industriel et on ne s'est pas préoccupé finalement que les gens ils, ils vivaient dans un endroit, ils, ils avaient des cercles sociaux dans un, dans, dans un territoire et ils avaient envie d'y rester. Donc, il va falloir réfléchir à ça et regarder à côté quels secteurs peuvent se développer. On parle beaucoup de la rénovation de thermique des logements. La loi climat est très en deçà des ambitions. Euh, elle est en deçà des ambitions peut-être aussi parce qu'on n'a pas réfléchi au niveau des compétences euh, dans ce, dans ce secteur-là. Et, et là, les je... travailleurs pourraient être transférés, entre guillemets. Oui, et alors, je, justement, et cette fois-ci, euh, pour le prendre de manière plus enthousiasmante, euh, ce seraient quoi les ingrédients qui pourraient euh, amener un succès J'entends l'échelle euh, raisonner à une échelle territoriale. Et, et justement, est-ce qu'il y a des cas de mutation industrielle que, que vous connaissez et quels étaient euh, leurs ingrédients dans d'autres phases de l'histoire, dans certains territoires, sur, sur d'autres sujets De quoi on peut s'inspirer pour euh, construire cet espoir et en même temps quelque chose d'un peu vigoureux en termes de transition On peut s'inspirer sur l'intelligence des gens, s'inspirer de l'intelligence des gens. Enfin, moi, ce qui, me fait, ce qui me frappe dans cette période, c'est qu'on euh, a trop souvent l'impression que les citoyens cons sont considérés comme des êtres mineurs hein, et qu'il faudrait euh, euh, faire contre eux malgré eux, euh, à côté d'eux, pour que les choses euh, fonctionnent. Donc, euh, je crois qu'il faut montrer que cette transformation, elle n'est pas seulement une source d'anxiété, ça peut être une source d'anxiété dans certains secteurs, mais qui y a des réalisations concrètes. Moi, j'ai en tête quelques entreprises qui ont fait évoluer leur, leur, leur modèle productif pour le rendre plus vertueux écologiquement, qui l'ont fait par le dialogue, avec des choix, parfois pas simples. Moi, j'ai une entreprise de, de, en tête où les salariés ont, ont fait le choix pendant deux années de ne pas forcément avoir les mêmes progressions de salaire que les années précédentes, c'est une entreprise qui fonctionnait bien parce qu'il y avait besoin de lourds investissements. Je ne dis pas que c'est la solution partout, mais ce que je veux dire, c'est si l'ont fait, c'est qu'ils étaient plus satisfaits de travailler dans une usine qui était vertueuse sur ce point-là que de travailler dans une usine dont ils avaient un peu honte, parce qu'elle était en plus sur l'impact, sur l'environnement très proche, négative du point de vue environnemental. L'autre élément qu'il faut faire, c'est qu'il faut penser européen, pensons européen. Sur la transition écologique, ne pensons pas simplement à l'échelle nationale. Hein. Je crois que on a tous. Voilà. Et puis, je crois qu'il faut avoir enfin avoir une approche généreuse et bienveillante. Il faut remettre le, la question du commun, la question du collectif, de la générosité. J'ai presque envie de dire, ça peut détonner, mais un peu de la fraternité au cœur de la transformation écologique et sociale. Il faut qu'on lui redonne du sens. Ce n'est pas, pas, ce ne sont pas que des mécanismes techniques. Euh, que des choses techniques à faire, c'est aussi euh, finalement se recréer du commun. Et moi, je crois que c'est ça euh, qui doit nous donner espoir. Et à ce titre, le think tank euh, me paraît euh, pff, la bouffée d'oxygène dans cette période potentielle. Bon, merci beaucoup, euh, Laurent. Vous restez avec nous. On va continuer d'échanger tout à l'heure avec euh, Nicolas et Alain. Euh, Caroline, le... euh, là, on, on voit euh, les, les, les énergies qui traversent euh, les secteurs... Euh, professionnel, vous êtes à l'orée de la vie professionnelle, les étudiants, vous avez eu cette réaction, notamment étudiants des grandes écoles, il y a deux ans maintenant, si je ne me trompe pas. Quel est le chemin parcouru de, depuis Et puis peut-être face à vous, comment réagissent les entreprises aujourd'hui, après deux ans de, de votre lobbying Comment réagissent-elles face à vos interpellations soutenues et, et répétées euh, bah déjà pour préciser euh, donc ceux qui, qui ne connaissent pas le collectif pour rien écologique, est, il est bien issu en effet fait, d'un manifeste qui a été euh, donc, euh, publié il y a deux ans et qui était l'expression avant tout de, de la frustration des étudiants de se voir contraints à travailler pour, euh, pour des entreprises et des institutions euh, qui ne euh, prenaient pas du tout la mesure de l'urgence écologique, alors même que nous en tant qu'étudiants, on en était très très conscients. Et donc, en fait, dans ce texte, ça a servi à la fois, on va dire, de déclaration pour dire qu'on n'irait pas travailler pour ces entreprises qui, qui étaient en retard, on va dire. Et ce sont une volonté et un peu d'un engagement, justement, d'intégrer ces entreprises dont les activités seraient socialement et écologiquement utiles. Et donc, ce message, en effet, il a, il a fait un... Un bon bout de chemin, on l'a porté euh, auprès des, des entreprises de CAC 40 pendant deux ans. On continue à les bousculer, d'ailleurs, sur ce sujet. Euh, on, on publie, on a commencé à publier des rapports sectoriels, notamment sur euh, les entreprises de luxe en euh, continuant à porter le message que le monde est, est désuet et que il est pas adapté, euh, leur modèle, le, le modèle économique que leur entreprise porte n'est pas adapté euh, au monde dans lequel nous, on va vivre en tant qu'étudiants euh, pour tout un tas de raisons qui détruit euh, ses propres moyens de subsistance, euh, qui s'autolimitent en continuant à financer euh, des, des mesures marginales euh, au lieu d'engager de, des structures profondes. Donc, évidemment, ce, ce message-là, euh, il marque euh, parce qu'il engage à la fois euh, bah, notre employabilité vis-à-vis des -vis entreprises-là et euh, il pose la question de nos formations, euh, de, de dire qu'en fait, finalement, en tant qu'étudiant, on n'est pas encore euh, suffisamment euh, doté des, des moyens pour transformer les entreprises qu'on va intégrer. Donc, les réactions qu'on a, euh, fondamentalement, je suis pas sûre que personne ne remette vraiment… Euh, en cause de notre démarche, euh, en tout cas, personne n'ose le dire publiquement. Ça se dit peut-être en comité de Direction que ça coûte trop cher, mais bon, euh, ça serait malvenu de la part de grandes entreprises de nous le dire. Euh, on a surtout, en fait, des, des réponses qui s'assimilent à de la négociation, des discours d'excuses euh, qui sont plus ou moins gradués dans la force. Euh, on a de la personne qui va nous dire, bah, en fait, venez travailler chez nous, on a besoin de vous. Euh, ce qui est un peu ironique parce que c'est comme si euh, une personne vous disait euh, « j'ai faim » et que vous lui répondiez « mange », bah ça ne règle pas le problème en fait. Euh, voilà, c'est pareil, nous en tant que, que jeunes diplômés, euh, on ne va pas arriver dans ces entreprises avec des postes à responsabilité et donc pendant X années, le temps de faire nos preuves, euh, de prendre du galon, on va juste faire tourner la machine qu'on dénonce. Donc, euh, vous voyez bien que c'est inenvisageable. Euh, puis c'est un peu injuste aussi parce c'est une façon de nous renvoyer à euh, balle et de nous dire euh, « que feriez-vous à, à notre place ?» et finalement de pas se poser euh, les bonnes questions soi-même euh, voilà, c'est rejeter la responsabilité euh, sur nous. Après, il y a des euh, liens de, de réponses qui sont aussi parfois plus agressifs. Hein. On a des gens qui, euh, qui vont nous dire euh, que nous, en tant que jeunes, on utilise nos smartphones, euh, qu'ils trouveront bien d'autres jeunes à embaucher. Et, euh, voilà. Ok. Qu'est-ce qui, euh, dans les cas où la discussion prend et peut-être débouche, est-ce qu'il y en a c'est quoi les, les ingrédients de, de, de, ce qui, de ce qui aide à prendre et, et peut-être où sont les, les succès, même s'ils sont de premiers succès euh, à ce stade euh, La discussion qui prend, je dirais, c'est surtout que quand on prend une posture vraiment de coopération et qu'on on n'est pas là pour faire de la confrontation par principe. En fait, on a des, on a des idées euh, qui sont plus issues du bon sens que de l'utopie et dont on fait part aux entreprises quand on leur pose des questions. Euh, et les entreprises, elles en sont bien conscientes en fait que c'est vraiment dans un objectif de les aider. Euh, c'est des questions qu'on va poser sur euh, leur façon de prendre en compte, euh, de, de quantifier leurs impacts, de prendre en compte le travail de leurs employés, euh, de gérer leur financement interne. Euh, ça, c'est des éléments qui font que le dialogue prend euh, de là à ce qu'il y ait des sources, euh, des, des premiers succès, euh, je ne peux pas garantir. <rire> ok. Est-ce que euh, si on se projette, euh, on est en 2021, on se projette à 2030, euh, les, euh, le think tank euh, fonctionne à plein tube euh, la CFDT a réussi à avancer et à embarquer euh, ses ouailles euh, dans cette aventure. Vous, les étudiants, vous avez euh, irrigué euh, l'économie française, euh, voilà et, puis, et on a tous réussi la transition écologique Caroline, euh, ça ressemble à quoi euh, C'est une question qui me paraît, euh, ça me paraît un peu présomptueux de, de considérer que la transition écologique peut être euh, finie, terminée en 2030. Je pense que c'est non, la ça n'aura pas de fin, on va dire. Euh, bah, on va dire euh, les premières réponses qui me viennent, c'est évidemment euh, qu'on est sur une trajectoire euh, de sobriété euh, à la fois dans les émissions de gaz à effet de serre, euh, une trajectoire où les écosystémiques sont en cours de rétablissement. Euh, où euh, l'activité humaine euh, est soutenable euh, au sens euh, assez autonome, en fait circulaire, capable de s'auto-alimenter sans puiser dans les ressources euh, euh, finies. Euh, un monde où finalement l'ordre social, politique, juridique euh, bah, assurerait euh, la dignité euh, et l'accès au bien-être de chacun. En fait, on pourrait disserter, euh, on pourrait disserter un peu des heures, hein, mais euh, c'est euh, surtout des valeurs humaines justes et saines qui seraient remises au centre de, de notre fonctionnement et que le maintien de ces valeurs-là serait euh, deviendrait un objectif de société. Euh, encore une fois, c'est plus du bon sens que de l'utopie. C'est ça qu'on appelle le progrès et pas nos smartphones. Euh, en comparaison avec aujourd'hui, ça, euh, ça pourrait dire que l'économique est, est revenu au service euh, de l'humain et lui-même étant partie intégrante de la nature, euh, avec une espèce d'harmonie euh, qui assure son propre équilibre et sa propre pérennité. Merci Caroline. Laurent Berger, peut-être un, un dernier mot sur cette vision lointaine bah, Ce serait quand même… Euh... Ouais, oui. Moi j'aime bien le, le terme d'utopie euh, mobilisatrice, c'est-à-dire que si on, on justement on se fixe un objectif un peu utopique de ce type, ça doit nous emmener à, à nous mobiliser. Je crois que c'est pas faisable que en 2031 tout ça soit derrière nous en termes de préoccupation, mais c'est faisable qu'on avance radicalement. Mais il va falloir qu'on redouble d'efforts parce que euh, on en est loin, quoi. Donc euh, voilà, c'est ça ne se fera que si on décide de le faire. Donc, c'est un élément de mobilisation aussi. Alors, comme c'est un des enjeux de la soirée, je vais demander, euh, j'ai proposé maintenant à, à Alain et à Nicolas de revenir sur scène pour prolonger la, la discussion avec vous. Et d'ailleurs, peut-être que Caroline et Laurent, euh, vous, vous avez des choses à, à leur dire ou à leur demander. Nicolas, Alain, peut-être une réaction euh, concise à ces échanges Bon, si, ça, tu nous demandes toujours un peu l'impossible. C'est pas moi, c'est la régie qui demande ça. <rire> non, mais moi j'aime bien quand on, il y a des moments où on peut se laisser aller avec les mots. Le mot utopie, est magnifique. Mais où est l'utopie Est-ce que l'utopie, c'est de penser qu'il y a un avenir, comment dire, heureux, dans un monde qui épuise son substrat à longueur de journée, et dans un monde qui confronte par Internet, par la télévision, les exclus devant les inclus c'est ça l'utopie, c'est de penser que ce monde a un avenir ce monde n'a pas d'avenir, d'ailleurs on en voit bien tous les prémices, il est en train de s'effriter de s'écrouler, voilà donc euh, c'est ça pour moi l'utopie penser qu'il y, y, y a encore une chance que ce monde se prolonge euh, j'espère qu'on ne prendra pas l'épisode de Covid comme une simple parenthèse qu'on va refermer en disant on part comme avant voilà. après euh, il faut faire la démonstration qu'il y a évidemment un autre monde ça j'en suis évidemment convaincu à quoi va-t-il ressembler en 2030 Honnêtement, personne n'a une vision aboutie de ce monde-là. Mais on a une vision très claire du chemin qu'il ne faut pas prendre et du chemin qu'il faut prendre. Et au bout de ce chemin, le monde il va se découvrir tout seul. Alain euh, Oui, moi je vais rebondir juste sur un mot, c'est l'intelligence collective. Ce think-tank, il faut, faut bien se mettre d'accord entre nous que le but, du, du, c'est coopérer de manière aussi intelligente que possible. Là, là je ne parle pas de l'intelligence abstraite rationnelle. Hein, c'est aussi, moi j'ai bien aimé le bon sens, c'est de l'intelligence... Qui, qui a l'intelligence de s'appuyer sur les travaux des scientifiques, parce qu'on n'est pas en euh, sol et on sait qu'on sait qu a besoin de, la, de cette solidité-là, mais c'est aussi beaucoup de beaucoup de bon sens, beaucoup d'humanité, c'est ça dont on a besoin. Et donc, nous, on, a, on est, on est modeste dans, dans, dans le think que j'ai vu il y a quelques questions, pourquoi ne pas aborder tel sujet, tel autre, et pourquoi aborder celui-là bon, Tout ça va se faire en, ce, euh, en, en, en, en chemin. Hein on n'est on, on pas ici à être capable de faire une belle carte de notre plan d'action sur 50 ans. Quoi, hein donc, on va être modeste, mais, mais un, peu, un peu fort dans les propositions, parce que je, le système économique, il est à bout de souffle. Il faut le, le réformer, mais pas dans, dans nos têtes et dans nos cerveaux aussi intelligents soit-il. Je rebondis sur le terme intelligence, mais avec les uns et les autres. Moi, j'aime bien à hauteur d'homme de Laurent. Alors justement, euh, messieurs les présidents, Alain et Nicolas, euh, d'honneur et en fonction. Comment est-ce que vous interpelleriez vos invités ce soir Je ne sais pas si vous aviez, vous, on inversait les rôles une question à leur poser. Je te laisse la parole, Nicolas. <rire> je le reconnais bien là. Non, non, je n'ai pas de questions à poser. Enfin, D'abord, avec Laurent, euh, les questions se les ai déjà posées. Cette, cette convergence qu'il y a et cette alliance maintenant entre le social et l'écologie, qui est venue tardivement d'ailleurs, mais peu importe, elle est là, elle est là, au bon moment, ce qu'on retrouve comme petit dénominateur commun entre la démarche de Caroline, l'engagement de Laurent, celui d'Alain, toi Walter, etc., c'est qu'on met l'humain au centre de tout. Mais quand on met l'humain au centre de tout, ça ne veut pas dire qu'on va faire de l'anthropocentrisme. Hein. Euh, être humain, c'est avoir une vision euh, comment dire, euh, équitable de, de, de, de, de la solidarité ce qui, nous, ce qui nous réunit, c'est que le 21e siècle, on a une conscience aiguë, je pense, qu'il sera solidaire ou il ne sera pas. Voilà. Et, et, et ce n'est pas une question qu'on qu cesse de nous... Pardon, vous hein, voyez, ce n'est pas une interpellation, mais c'est parce que je pense qu'on se comprend comme ça. Mais euh, ce n'est pas une question... Euh, on ne va pas buter sur les moyens. Qu'on arrête de nous dire, tout ça, ça coûte très cher la démonstration qui a été faite cet après-midi par l'étude sur les pesticides, on s'aperçoit qu'on est complètement schizophrène. C'est-à-dire que la majorité de, de, de l'argent public qui se, qui se compte en milliards d'euros, qui est injecté dans, pour le, le, le modèle alimentaire et le modèle agricole, il contribue, y contribue à, à, faire, à en faire un modèle toxique plutôt que d'en faire un modèle vertueux. Et si tu y ajoutes à ça toutes les externalités négatives que ce modèle opère, mais tu te dis que ce n'est pas de plus d'argent. Donc dans tous les domaines, il faut chaque euro doit être fléché vers le bien public. Voilà, ça c'est la ligne de conduite que l'on doit euh, s'opérer. Et ça revient à la question de sens, parce que dans le mot fléchage, qu'évoquait Laurent, eh bien flécher, ça veut dire que quel sens on donne à notre intelligence, à nos investissements, et il faut être excessivement rigoureux. Voilà, bah, du coup, après cette euh, enfin, non pas interpellation, mais ça m'intéresserait Caroline et Laurent euh, d'avoir votre réaction là-dessus. Caroline. La voilà, question du sens, euh, elle est totalement, totalement prégnante, nous, dans nos engagements étudiants. Euh, je pense que peut-être pour, pour revenir un peu sur, sur le sens aussi du think tank, euh, nous, on perçoit vraiment en tant qu'étudiants euh, dans euh, l'idée qu'ils puissent. Euh, rendre euh, visible, lisible la charge de travail que ça représente pour que vraiment les entreprises, euh, je parle des entreprises parce que c'est ceux qui s'intéressent, mais ce ne sont pas les celles concernées, euh, soient capables de vraiment comprendre euh, l'idée de l'ampleur euh, de ce que c'est qu'une mesure euh, à la hauteur de l'urgence. En fait. euh, quand on a un géant du BTP euh, qui nous annonce aujourd'hui euh, une réduction massive de leur empreinte carbone euh, euh, en disant vouloir remplacer le parc informatique, en fait, c'est presque risible. Et, euh, et ces mesures qui sont, euh, voilà, qui s'apparentent beaucoup du greenwashing, euh, peuvent vraiment, vraiment être contrées euh, dans cette idée de, de Tintin qui informerait et qui mettrait à disposition de tous la connaissance. Caroline, la connaissance et Laurent non mais moi je, suis, enfin, je vais pas être original, hein, ce qu'a dit Caroline, c'est du sens. Et, et le sens c'est aussi, euh, enfin moi je crois qu'il faut qu'on soit des militants euh, de la transformation écologique et sociale, des militants euh, joyeux. Euh, je pense que il faut euh, qu'on montre que on n'est pas les rabats les, les rabats-jois de service. On a, on, on offre un chemin. Moi j'aime bien le terme. Euh, et j'emploie souvent à titre personnel que Caroline a employé le terme de sobriété. Et souvent derrière on met heureuse. Il euh, y, y, y a un chemin euh, positif, voilà. Et puis je crois qu'on a besoin d'alliances fortes. On ne sera pas d'accord sur certains trucs, mais on a besoin d'alliances fortes. C'est-à-dire qu'on a trop et on a trop chassé séparément entre guillemets, chassé n'étant pas le bon mot, mais on a trop milité séparément. Euh, il faut qu'on soit allié sur des objectifs globaux principaux. Puis après, oui, bien sûr, la démocratie, elle fera, elle fera son œuvre. Mais ce, ce camp-là, d'une certaine manière, sans vouloir nous opposer artificiellement à d'autres, mais ce camp-là de la transformation écologique et sociale, elle doit d'abord, il doit d'abord s'unir. Puis après, voilà, il y aura des tensions, des ajustements, on, on pourra en discuter, mais ce sera plus tard. C'est là pour l'instant. Moi, je suis très, je suis ravi que FNH et la CFDT travaillent sur l'automobile. Ce n'était pas gagné il y a dix ans, nous ne racontons pas d'histoire. Maintenant, c'est gagné, on va travailler, ça ne va pas être simple, euh, y compris quand il faudra aller le vendre dans les usines, hein, euh, ce qu'on pourra dire comme proposition. Mais ça, voilà, ces alliances-là, c'est ça qui nous fera gagner, je crois. Alain, hein, rendre visible la hauteur des enjeux de transformation qu'évoquait qui euh, Caroline à l'instant, euh, com comment, euh, comment vous allez vous y prendre ah, je ne sais pas encore, je ne sais pas répondre en temps réel. Là, je ne suis, suis pas assez intelligent pour ça, Walter. En tous les cas, je suis très sensible à, à ce point. C'est pour ça qu'on a mis l'entreprise du 21e siècle hein, un peu en, dans, dans, dans un des, une des intentions. Parce qu'il n'y a rien de pire que de décevoir et de raconter des salades. Alors, c'est rien de pire pour des jeunes qui vont, qui vont se faire tromper sur la marchandise. En gros, je rentre dans une boîte qui est super engagée, sauf que pas du tout. Euh, et il n'y a rien de pire pour notre transition. Mais c'est vrai, tout aussi vrai du social que de l'écologique. Pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, il ne faut pas raconter des salades. Bon. Donc, euh, il y a une exigence de, de vérité. C'est peut-être ça le terme radical de tout à l'heure. Hein. Il faut appeler un chat à chat, moi, ou uns aux autres. Et des fois, ça ne fait pas plaisir. Mais bon, euh, c'est la vie. Cela étant, je rebondis à nouveau pour ne pas tomber dans le moralisme sur ce qu'a dit euh, Laurent. Euh, on, on vit une, une période très difficile en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme étant complètement à côté de, de la route. Et, et on ne fera pas sans eux. Et on ne fera pas si on ne fait pas attention à emmener non euh, pas tout le monde parce qu'il y aura toujours des des grincheux n'est-ce pas mais mais il faut qu'on fasse bien attention à ces à ces choses et je pense qu'on y fera on y fera nous euh, grand soin et enfin pour terminer j'ai beaucoup assisté tout à l'heure sur les sur l'intelligence collective sur la coopération euh, moi ce que je vois dans tous les sujets que j'aborde c'est qu'il y a des silos de pensée il y a des silos d'intérêt, il y a des silos de sensibilité. C'est ça qu'il faut un peu casser parce que les uns et les autres, on a un temps contraint chaque jour. On voilà, on est dans un monde très complexe, hyper spécialisé. Et donc, du coup, on ne comprend, comprend rien souvent de bonne foi à ce qui est à côté de, de nous. Il faut qu'on arrive dans le think tank à, à fédérer aussi en donnant accès à l'information mutuelle. Voilà ce que je voulais dire. Ok, il y avait une. Euh, je me permets de transmettre une réaction de Gilles Kleitz, qui euh, j'espère je prononce bien son nom, qui faisait référence à, à certaines conversions de territoires miniers au XXe siècle avec quelques belles histoires. C'est un témoignage. Hein. En France, des coalitions entre collectivités, syndicats, entreprises, acteurs sociaux, et écologiques, peut-être des actions, des enseignements à en tirer. Le message est passé. Une question euh, le rapport sur le coût du nucléaire est-il bien prioritaire alors qu'il y a déjà tant à faire pour sortir des énergies fossiles émettrices? en CO2. Euh, question posée par euh, Gilles Kennervé. Oui, là, je peux répondre rapidement. On est dans une année où euh, il va y avoir des grosses euh, décisions, de la préparation de très grosses décisions euh, sur les politiques énergétiques, même si euh, on sait bien que l'électricité française et bas carbone, c'est quand même des sujets euh, importants de l'actualité. On ne peut pas passer du tout à côté de ce débat. Les centrales nucléaires, elles sont, euh, comme on le sait, euh, euh, en, en cours de vieillissement et que bon, le débat, il est, il est posé, il est sur la table, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas faire sans. Quoi. Donc, ça, veut, et ça étant à nouveau, hein, pour ne pas dramatiser, euh, c'est un sujet, il y en a plein d'autres, euh, on en a évoqué beaucoup et euh, voilà, ce n'est pas, pas parce qu'on le met qu'on considère que c'est le sujet central. C'est un sujet, mais il est important. Noté. Et, et notamment, là, pour revenir à, à, la, à la relation avec la CDT, hein, euh, L'industrie automobile est un, est un gros, gros euh, employeur. Euh, L'industrie aéronautique est un gros, gros employeur. L'industrie nucléaire est un gros, gros employeur. Bon, donc, quand même, pas tout à fait par hasard si on s'occupe de, des sujets sur lesquels il euh, y, y a beaucoup d'hommes et de femmes, il y a beaucoup de compétences. Euh, C'est des sujets qu'il faut aborder. Il faut, ne faut, faut pas avoir peur de, de notre ombre. Hein. Voilà. Et comme a dit Laurent, je ne sais pas si on sera d'accord sur tout, mais, mais au moins, euh, avançons, euh, posons les bases. Alors justement, je continue avec une ou deux questions. On me dit qu'on a gagné quelques minutes, alors j'en profite. Euh, comment faire pour embarquer les syndicats, y compris agricoles, les interprofessions qui n'ont pas le degré de conscience de la CFDT C'est une question de Pascal Mayol. Qui veut répondre Laurent, non Laurent c'est sympa de demander à Laurent, on peut peut-être profiter de ça, c'est peut-être la question que j'aurais dû poser tout à l'heure. Laurent, comment tu es venu, toi, dans, dans, dans cette sphère-là, en réalité tu vois ah, D'abord, la CFDT elle a une longue histoire. Hein. Elle avait écrit dans les années 70 les dégâts du progrès, euh, euh, avec un constat qui était que euh, la, la, le productivisme à tout craint, euh, la pollution, euh, impactait d'abord qui D'abord les plus fragiles. Hein. Euh, parce qu'on vivait à côté de l'usine, parce que enfin, moi, je suis de cette histoire-là, euh, y compris familiale. Donc, euh, les, la CFDT elle a toujours eu une conscience euh, de, du respect de l'environnement, etc. Et puis, euh, parce que euh, nous, on a fait une grande enquête sur le travail il y a quelques années, qui a montré que les travailleurs étaient extrêmement attachés à leur travail, mais extrêmement attachés à deux choses aussi très importantes, c'est le sens qu'ils pouvaient y donner et l'impact que leur travail pouvait avoir sur euh, l'écosystème, d'une certaine manière, l'environnement, etc. Et deux, qu'ils avaient envie de prendre la parole sur les choix qui les concernent. Et quand on les écoute, quand on écoute, c'est pour ça que moi, je crois beaucoup qu'on ne fera pas. Ça m'énerve toujours quand on dit qu'il faut qu'on fasse la pédagogie euh, d'une mesure. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse confiance aux gens, aux travailleurs. Et la célébrité, elle est venue un peu naturellement. Puis, parce qu'on vit dans la société, on pense qu'on n'a pas à s'occuper que simplement des questions d'emploi et de travail, même si c'est notre cœur de métier. Et que euh, la, le partenariat de longue date avec… Euh, des, des, des, des, des associations, des ONG, des fondations, euh, nous a amenés à ça. Euh, et je crois qu'on a, on a trouvé le chemin ensemble, finalement. Ce n'est pas une prise de conscience. Il n'y a pas une petite lumière un jour. Hein. Il, y a, il y a une prise de conscience. Et je crois qu'il y en a d'autres qui pourraient y venir. Moi, je, je, vous savez, je, je, je suis radical, je crois, dans les objectifs. Je crois qu'il faut qu'on soit radicaux dans la volonté de, écologique et la volonté sociale. Et je crois qu'il faut qu'on trouve le chemin de la confrontation intelligente des idées et des points de vue euh, par le dialogue. Euh, euh, et, et, et on y est venu un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis frappé de... Je crois qu'il faut qu'on continue de s'ouvrir à d'autres et à discuter avec d'autres et puis d'avancer avec ceux qui ont envie d'avancer. On ne va pas attendre que tout le monde soit d'accord pour, pour, pour aller. Après, il y a un vrai signal qui est envoyé et, et je ne fais pas... Il y a un vrai signal quand même de... Enfin, Ce que nous a expliqué Caroline, c'est très frappant. C'est-à-dire que... Pour nombre de jeunes, comme moi je l'étais, donc ça fait un peu de temps aussi, euh, c'était de trouver du boulot qui comptait. Je ne dis pas qu'on était des bourrins euh, loin de là. Euh, mais aujourd'hui, ce signal-là, moi j'ai trouvé ça magique. Et j'ai entendu des patrons euh, s'inquiéter du fait qu'ils ne trouveraient pas les compétences. Et donc là, c'est aussi ça, on est poussé. Bah, soyons clairs, on est un peu poussé aussi par les impératifs à titre privé et à titre collectif par, par des jeunes. Quoi. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand même. J'ai une petite question euh, pour Caroline sur la formation. Est-ce que, euh, Caroline, dans, dans votre formation, une formation d'étudiants, aujourd'hui, IPBES, GIEC, ce sont des termes que vous rencontrez Honnêtement, c'est très, très variable. On a des formations qui sont assez, assez poussées. Euh, GIEC, oui ça, ça commence à être vraiment imprégné et puis il y a de plus en plus d'écoles qui, qui créent des formations spécifiques qui se penchent sur la question qui prennent conscience que les employeurs vont avoir besoin de ces compétences IPBS on y est encore loin malheureusement la biodiversité c'est encore trop peu pris en compte Ok C est, c est un, il y a peut-être un sujet formation aussi, je ne sais pas, je tends une perche, Alain. Euh, oui, j'ai entendu que Laurent aimait pas le mot pédagogie. Moi, moi, depuis 15 ans que je fais du conseil auprès des dirigeants d'entreprise, euh, je sais qu'il faut qu'on fasse de la pédagogie, c'est-à-dire que, mais pas au sens où il le dit, c'est pas où il le critique, c'est-à-dire la pédagogie bien-pensant qui, qui va expliquer la vie. La pédagogie au sens où il faut expliquer les enjeux, et c'est évident qu'en matière de, de climat, on a, on a fait une première étape, donc, les dirigeants d'entreprise commencent à comprendre le truc, les dirigeants, les staffs, les, les, les employés. En matière de biodiversité, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Et là, ça, ça commence à être extrêmement préoccupant. Pour une raison relativement simple, c'est que euh, les uns et les autres ne voient pas le rapport entre leur activité et la destruction de la biodiversité. Alors, on le voit évidemment dans le secteur agricole, mais comme il y en a euh, des impacts de l'activité humaine dans tous les secteurs d'activité, on a un tout petit peu de mal à faire le lien. Or, on ne peut pas faire de la bonne pédagogie, entre guillemets, euh, si on ne met pas la personne à qui on parle au centre de, du sujet. Euh, moi, je n'ai pas, euh, pas le temps que vous me fassiez un cours sur la biodive, moi et mes enfants. Mais je peux entendre un, un propos qui est me, qui est me dire en quoi j'ai une responsabilité positive ou négative sur la biodive. Il faut hum. travailler sur ces liens. Et je pense que la biodive est en train de le faire, mais, mais avec dix ans de retard. Quoi. Si, si je peux me permettre, Walter... Je t'en prie, Nicolas. T'es chez toi. Non, mais il en est de la pédagogie euh, comme du dialogue. Ça ne peut pas être... Euh, à à simple sens, ça doit être à double sens. Il y a parfois comment dire, des simulacres de dialogue, où on écoute mais on n'entend pas. Il faut partir d'un postulat. que personne ne détient la réalité dans son ensemble, chacun détient une fraction de la réalité. Et si l'on veut embarquer tout le monde dans une même direction, euh, il faut toujours se mettre du point de vue de celles ou ceux auxquels on s'adresse, qui ont leur propre point de vue et qui ne vaut pas ni moins ni plus que le sien. Et on doit… c'est très important, je ne veux pas tomber dans le simplisme par rapport au dialogue avec la Convention citoyenne, mais quand, quand on, on convoque dans un dialogue des femmes et des hommes, euh, il faut tenir compte, évidemment, de leur regard, de leur préconisation, de leur bon sens, de leur intelligence, et… et et pour moi c'est un sujet central et qui conditionne la réussite pacifique de, de la transition auquel on n'échappera pas c'est construire ce dialogue parce qu'on a tous à s'apporter, mais il ne faut pas que ça soit unilatéral il faut effectivement les responsables politiques pour ne parler que d'eux ils ont à s'inspirer évidemment des territoires des associations, des individus des collectifs etc. moi je vois des choses sur le terrain mais qui peuvent être les standards de demain, vraiment je le dis dans l'autre sens, il faut que le citoyen ou la citoyenne comprennent la complexité de l'action publique. Voilà. On a à sa portée, mais il faut que ça soit un, un, un vrai dialogue, un véritable échange. Et pour ça, voilà, c'est une, une, une disponibilité d'esprit. Ça ne doit pas être un faux-semblant, parce que ça, ça crée de la vexation, bien entendu. Ça crée de l'humiliation, mais ça crée pire. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, quand je parle du comment. Pourquoi il y a ce gap en permanence entre... Que l'on promet, ce qu'on réalise, qui fait que les gens ne croient plus en la politique. Ce qui est terrible, qui est terrible parce que ça met en péril ce qu'il y a de plus précieux et que ma génération a hérité sans se battre, c'est la démocratie. Mais s'il y, y a une telle défiance, ça, ça n'est pas un hasard. C'est qu'à un moment ou à un autre, les gens ne croient plus aux promesses. Et donc, toute promesse faite, je ne dis pas qu'il y a une obligation de résultat parce qu'il y a des paramètres qui sont aléatoires, mais il y a une obligation de moyens. Ça, c'est très, très important. Et pour aider à aller dans ce sens, que le think tank de la fondation sur les modalités, sur les moyens, sur le comment, sur le comment faire et sur la ressavibilité de tout cela, et bien ensemble, que ce soit les étudiants, que ce soit les syndicats, que ce soit les ONG, que ce soit nous, les femmes et les hommes en tant que citoyens, on doit contribuer à créer cette convergence. Et eh bien merci Nicolas, c'est parfait, nous sommes à l'heure, le message est percutant et bien passé. Euh, moi je voulais à titre personnel vous remercier, vous encourager pour vos actions et votre constance sur ces sujets. Vous souhaitez que les années qui viennent soient aussi euh, efficaces et porteuses de sens que celles qui ont passé néanmoins, même si on trouve que ça va trop euh, lentement. Et un grand coup de chapeau aux étudiants notamment euh, qui, qui prennent le relais et qui, euh, qui sont pour nous tous, je pense, un très très grand oui. espoir. Allez-y, à fond, on a besoin de nous, on est crevés, nous, les vieux. <rire> Avec grand plaisir. Voilà, allez-y, on vous soutient. Euh, quelques petits messages de service euh, utiles à vous passer avant, avant de laisser le dernier mot à Alain. Euh, D'abord, bah, Alain, tu seras à 7h50 demain sur France Info TV euh, pour parler du think tank, think -tank pardon, et de l'étude pesticides. Euh, Nicolas, on te retrouvera à 8h34 chez Bourdin euh, demain. Donc, euh, vous pouvez plutôt voir B BFR, hein, c'est bien mieux que France Info. Hein. Bah vous pouvez faire l'un puis l'autre. Hein. <rire> ah oui, je vois. <rire> euh, un peu de compète entre vous deux, c'est bien. Alors, euh, quand même, le, les travaux du Think Tank sont accessibles sur le site euh, de la FNH, FNH.org. La première newsletter, Amandine l'a dit tout à l'heure, par mercredi. Soyez tous rassurés, vous êtes automatiquement invités à la recevoir et ensuite vous pourrez choisir de poursuivre ou non. Donc ça, ce sera mercredi pour tous les participants à ce webinaire. Le rapport pesticides, c'est demain matin dans toutes les bonnes crémeries. Et puis Alain, si on veut se redresser les manches et y aller, c'est toi qui nous dis comment et on finit avec ça. Oui, oui, donc euh, bienvenue à toutes les bonnes volontés. Donc, euh, Amandine, euh, le breton que vous avez euh, entendu tout à l'heure, est là pour euh, recevoir vos, vos suggestions, vos sollicitations. Euh, elle euh, Et comme elle l'a dit, elle, euh, elle s'appuie beaucoup sur Kevin Puiseux, qui est euh, l'architecte, l'artisan du, du Think Tank. Euh, voilà, donc... Euh, euh, N'hésitez pas à euh, les, les contacter euh, si vous avez une suggestion, une envie, un besoin. On sera très preneurs euh, des, de toutes les bonnes volontés et très à, à l'écoute. Merci à tous de votre participation, Laurent, Caroline, Nicolas, Alain. À bientôt, merci bonne Laurent. soirée. Merci beaucoup euh, Caroline, merci beaucoup Laurent et euh, bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Salut. That's